Alors, diriger, c'était facile, quand enfin, on a des comédiens comme ça. Et puis, jouer le premier rôle, je ne devais pas jouer au départ. Donc, ça avait, à dix jours du tournage, on a pris cette décision parce qu'on on a perdu un comédien, et du coup, on a, voilà, on a Il est décidé... Il n'est pas mort que, ouais. Il est pas mort, mort. Enfin, j'ai peut-être tué pour jouer après, j'ai fait un boulot. Mais euh, voilà, du coup, voilà, euh, comme j'avais une super équipe technique aussi, du coup, on est parti comme ça. Donc, du coup, on le rappelle, hein, une partie de la musique du film, pas toute la musique, mais une partie de la musique du film a été enregistrée, mixée au studio Hyperion, qui est à une petite centaine de mètres. Euh, donc euh, je sais que les gens de l'équipe d'Hyperion sont là. Donc ils ont accueilli Sébastien, le, le, le, le compositeur de la musique du film, qui tient là aussi, mais il disait tout à l'heure, un rôle tout à fait important pour euh, donner, le tempo, euh, de donner le tempo à ce film. Euh, ça a été tourné, donc c'est là aussi quelque chose de local puisque vous avez compris que ça se tourne dans la région, euh, dans la région de Lyon c'est euh, juste à côté de Lyon et qu'il y a le choix qui fait justement euh, sur la musique de la délocaliser et je regrette sincèrement, parce qu'on va envoyer des photos à Sébastien on va lui dire que vraiment, alors qu'il était euh, au début du projet de dire bon il faut y aller, on va faire un truc, et justement pour lui, c'était de dire, on va lier Marseille, un cinéma à Marseille avec euh, Hyperion, puisque la, une partie de la musique euh, a été faite ici, et Mehdi, euh, lui, a participé aussi un petit peu, euh, un petit peu à des sessions. Euh, moi, je suis assez content, parce que les embouteillages et dans, on a quand même, on parle de musique, hein. je ne sais pas si vous l'avez vu, M. Faflarage